Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui ce n'est pas vraiment une vidéo, c'est juste quelques images pour vous montrer que Koh Samui ce ne sont pas que des plages. ces jolis paysages, il faut faire un petit peu d'effort pour grimper. À bientôt. Bye bye. you